Hello les sisters, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle recette, mais avant n'oubliez pas de vous abonner pour avoir la suite de mes aventures, de mes recettes et de mes vlogs. Et n'oubliez pas d'activer aussi, excusez-moi, la petite cloche pour justement recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi. Et le pouce, surtout le pouce. <rire> Merci. C'est parti, maintenant, on y va. Donc, on, on va faire en fait un gâteau qu'on appelle Rhiba euh, aux amandes. Donc, c'est un petit biscuit marocain aux amandes. Donc, on va avoir besoin d'amandes moulues comme ceci. On va avoir besoin de 300 grammes d'amandes moulues comme ceci en poudre. Après on va avoir besoin d'une cuillère à café de levure, levure chimique, une cuillère à soupe de confiture d'haricots, une cuillère à soupe, une grosse cuillère à soupe de beurre ramolli, on va avoir besoin d'une pincée de sel, un œuf. on va avoir besoin, alors je ne me souviens plus, euh, c'est je crois 50 g de sucre en poudre, si je me souviens bien, je l'ai pesé, je ne me souviens plus. Mais je vais vous le mettre de toute façon, je vous mettrai tout en écrit. Et pour la décoration, je vais avoir besoin donc d'amandes concassées, de sucre glace, parce qu'on va faire deux sortes, et de l'eau de fleur d'oranger. Voilà, c'est parti. On va avoir besoin aussi d'un zeste d'un citron. Alors, dans un bol, donc, on met les 300 g d'amandes en poudre et on va venir rajouter la cuillère de levure chimique comme ceci. Puis, on va venir mettre la pincée Regardez, hop, la pincée de sel. Comme ceci. Puis, on va venir donc rajouter le sucre. On va mélanger un petit peu les ingrédients secs ensemble. Donc, on va venir donc rajouter le beurre. Donc, on a une grosse cuillère à soupe, mais on peut dire, allez, on peut dire deux, cu deux cuillères à soupe parce qu'en fait, moi, j'ai fait une, vraiment une grosse cuillère à soupe, là. Voilà. Après, on va rajouter donc la confiture. Donc, c'est euh, deux cuillères à soupe de confiture d'abricot. Je mets moi. Voilà. Puis, on va venir donc rajouter notre œuf. Comme ceci. Puis on va venir donc mélanger la préparation avec nos mains lavées bien sûr. Ou si vous voulez mettre un gant, n'hésitez pas. Ou si vous voulez mélanger avec autre chose, une cuillère, allez-y. Mais c'est mieux quand même avec les mains. fin, on va venir donc rajouter notre zeste de citron, on l'incorpore donc à notre pâte, on mélange. Voilà le résultat que vous avez à la fin. Donc on va venir prendre notre eau de fleur d'oranger, puis notre sucre glace et nos euh, amandes concassées. Donc on va faire un, une sorte avec le sucre glace et une sorte avec les amandes concassées. C'est parti. Alors, c'est parti. Donc on humidifie bien nos mains avec l'eau de fleur d'oranger. On va prendre... On va faire des noix comme ceci puis on va venir les mettre dans le sucre glace. Après, on aplatit un tout petit peu, légèrement et on pose sur notre plaque avec du papier sulfurisé qui va aller au four. Après, hop, on humidifie comme ceci. On prend on fait une noix comme ceci. Puis on va venir faire donc, notre deuxième sorte. On va prendre des, euh, des amandes concassées. Et pareil, on va venir les mettre comme ceci dans nos noix concassées. Ce n'est pas des noix, c'est des amandes, excusez-moi. Dans nos amandes concassées, comme ceci. Alors, je vais vous montre ce que ça donne. C'est mignon, hein Donc on aplatit un tout petit peu, pas légèrement, hein, vraiment légèrement. Et je pose comme ceci. Je vais en faire une deuxième pour vous montrer. Donc nos amandes concassées et on vient. Et on la fait tourner comme ça, là. regardez. j'appuie légèrement vraiment légèrement et je pose donc j'en refais une autre avec le sucre glace je vous montre je replonge mes mains dans l'eau de fleurs d'oranger comme ceci je prends je fais hop, une noix comme ceci et je viens dans mon sucre glace Et je la mets dans mon sucre glace en entière. Je la tourne bien. On l'enduit bien de sucre glace. Hop. Je l'aplatis un tout petit peu. Et je pose sur ma, mon plat qui va au four. Je finis je vous montre à la fin ce que ça donne. Et voilà le résultat euh, cru une fois qu'on les a façonnés. Maintenant on va venir enfourner dans notre four qui a préchauffé à 170 degrés pendant un quart d'heure, 15 minutes à 20 minutes, pas plus. Et vous surveillez la cuisson. Voilà le résultat les amis regardez moi ça magnifique magnifique alors les sisters j'espère que cette vidéo vous aura plu que cette recette vous aura plu ils sont super fondants ils fondent dans la bouche en fait euh, n'hésitez pas donc à vous abonner n'hésitez pas à partager à nous dire ce que vous en pensez Un bisous à la prochaine